Nous allons vous raconter notre voyage à Paris. Vous êtes tous là Oui, oui! Super À quelle heure est l'avion À 8h05 Oui l'aéroport de Paris hey Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. la France Oh, attendez ah voulez-vous aller Nous voulons aller au centre-ville, s'il vous plaît C'est bon, ok Attendez-moi à Paris, à Cédo, on pas seul, Voici le Sacré-Cœur. Wow. Et voici l'Arc de Triomphe. Wow. Oh, j'adore. Wow, j'adore. Attendez-moi, attendez-moi. Et là, Notre-Dame de Paris. Souhait oh! Ma Attendez-moi. Waouh, j'adore. Attendez-moi. Oh, la tour Eiffel oh! Oh! Mais qu'est-ce que c'est Oh chouette, une manifestation Oh non Qu'est-ce qu'on fait séparons nous D'accord Nous avons donc décidé de nous séparer pour partir à la recherche de l'assistant. Moi, je suis allée sur la côte d'Azur. Plus de plus fromages, plus fromages, plus, plus, plus, plus tsunami Moi, je suis allée en Auvergne. Bonjour, toi. Allez, viens avec moi. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, mademoiselle. Avez-vous vu un assistant français Ah, non, désolé. j'ai pas vu de ça ici. Wow, j'aime vos montagnes. C'est joli. Mais ce ne sont pas des montagnes. Ce sont des volcans. Oh, mais ce n'est pas dangereux. Non, ces volcans sont éteints depuis bien longtemps. Ouf, vous me rassurez. Merci, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Au <rire> Moi, je suis allé à Reims en Champagne. J'adore Oh, c'est beau Waouh, j'adore Garçon Vous désirez Du Champagne avec du Coca, s'il vous plaît. 45 euros, s'il vous plaît. Oh, c'est cher Plus le fromage plus de fromage, plus de, de, de, de, de... J'adore. Moi, je suis allée dans les Waouh! Waouh! Wow! Waouh! Waouh! que je dis! Ah, Oups désolée. Bon bah, Bon bah, Bon Waouh, waouh, waouh. Voilà. Oh, à voilà. oh, Valence. Voilà. C'est quoi? Ah, C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? <rire> Finalement, nous sommes tous rentrés près de lui à Paris. Alors, vous avez trouvé? On a pas oh, oh, oh, regardez. Ah, vous êtes là. Vous vous êtes bien promené dans Paris. Euh, oui, oui. Ah, super. Mais vous savez, le reste de la France, c'est joli aussi. Ah bon. Allez, rentrons. Vos parents vont s'inquiéter. Prenons un taxi. Taxi. Et voilà, c'était notre voyage à Paris. Enfin, presque.